گوتمنگن علی ایدن اشرا اجوردی ولونی شمت ابومد خای بن یصرح و prochaine étude de 5 nous une Mishnah qui continue la situation de la Mishnah précédente. Et, euh, on, on rappelle très rapidement, on parle qu'en fait, il y avait Yaakov qui avait d'abord, il devait de l'argent à quelqu'un. Il a, à part ça, lorsqu'il décède, il doit aussi maintenant payer une Touba à sa femme, Rachel. Et en plus de ça, il a aussi des héritiers. Naturel, et Rouven et Shimon. D'accord Et la question de la bicha précédente, elle était de savoir qu'il y avait en fait quelqu'un qui venait qui disait que votre père, avant de partir, il avait déposé en gage chez moi quelque chose à qui je le rends. Et je ressens à une marque de remis à Maintenant, on va avoir une nouvelle marque de va, avec quelque chose d'un petit peu différent. Cette fois-ci, le père, il avait part. C'est pas qu'il avait de l'argent à l'extérieur, c'est qu'il avait de l'argent à l'intérieur. Il avait laissé des, des biens. Il avait laissé quoi Plutôt pas des biens, il avait laissé des fruits. Il venait justement de cueillir tout son champ de poire, et il a maintenant 4 tonnes de poires. À qui doit-il les. Euh, qui est en droit de venir les prendre Alors regardez, la Skal me dit Il a Perot de si elle a laissé des biens qui sont maintenant coupés du sol, parce que s'ils sont encore sur le sol, alors forcément ça, ça a des biens immobiliers. Et dans ce cas-là, chacun a un droit dessus. Mais là, on parle de biens mobiliers, et même plus que ça, il y a même un avis qui pense qu'ils étaient. Ils n'étaient même pas dans la propriété, ils étaient posés dans la rue. c'est si dans la propriété, c'est différent, ça va appartenir directement aux héritiers. Mais si ils sont posés dans la rue maintenant, eh bien la Michal me dit, regardez, tout celui qui va devancer, qui va venir les saisir le plus vite, il sera en droit de les garder. Soit, ça on est probablement le moment selon le premier habit, ça va en on va voir que ce ne sera pas exact. après la qui va, mais pour le moment on parle comme ça, le père décède, il y a maintenant un argent potentiel qui n'est pas dans la propriété, j'insiste. S'il était dans la propriété du père, dès que le père décède, c'est les, les deux héritiers, Reuven et Shimon, qui rentrent directement en possession de son bien, et dans ce cas-là, qui vont forcément euh, détenir maintenant les biens mobiliers que le père a laissés. Plus personne ne pourra toucher ces biens mobiliers, ça appartient aux héritiers. Les héritiers n'ont pas de devoir de payer la Ktouba, ni les dettes du père, des biens mobiliers. Ils ont peut-être une limite, pas de le faire, mais ils n'ont pas d'obligation de le faire. De ce fait, on pourra pas saisir ces biens. Mais là, on parle que les biens n'étaient pas dans leur propriété, mais ils étaient dans la rue. Mais dans ce cas-là, ils sont pas encore dans leurs biens. Et maintenant, le père décède, et du coup, quand les trois, ils sont là, le créancier, en train de pleurer, et qui va organiser la levaya, comment, d'un coup, ils se disent Ouais, oh, ouais, oh, ouais, oh, il a laissé de l'argent dehors, on oublie tout directement, et on court dehors pour commencer à saisir les fruits. C'est comme ça que ça se passe selon Rabitard Et ben, le premier qui aura saisi les fruits, ce sera pour lui. D'accord tout celui qui va devancer et qui va acquérir en premier, ce sera à lui. Zartaïcha, Yoterem Mictubata, maintenant la femme elle est partie, elle a tout pris tous les fruits. Mais en réalité, le père il devait 100 000 à la femme, elle a pris pour 150 000 de fruits. Qu'est-ce qu'elle fait avec les 50 000 supplémentaires Ou encore, au Balchov, Al-Khovo. le Balchov, il en a pris plus que ce qu'il devait. Il devait lui aussi, il devait récupérer 80 000, il a pris 150 000, il a, 000, il a 70 000 de plus. Qu'est-ce qu'il fait avec le supplément Hamotar le supplément qui lui reste à qui il le donne. Papit à même principe que la mission précédente, nous dit qu'il faudra donner le supplément au Kochel Shebaim, à celui qui a la moins, la, le, le moins, le pouvoir le plus faible, qui a, qui a le moins de pouvoir. Soit, deux avis, comme on avait dit, soit la femme, parce que la femme elle est faible, elle n'est pas de nature à partir de se battre avec des cronciers pour récupérer son argent. Donc du coup, viens, laisse-lui, laisse-lui vite le maximum que tu peux lui laisser en main. Ou soit, au contraire, ce sera le Balchov, ce sera le Balchov qui a un shtar le plus tardif, comme on l'a expliqué, d'accord Ça, c'est la vie de Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit non, en bedin. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de grâce et de pitié et de miséricorde lorsqu'on fait du jugement, dans jugement, jugement. Lorsqu'on doit trancher une alacha, on tranche une alacha, même si ça va faire mal aux pauvres et que le riche, il va être très content. Et il n'est pas question maintenant de faire de la de Robin des Bois, euh, pas du tout. Celui qui a, à qui revient de droit, on donne, et si ça ne revient pas de droit, on ne donnera pas. De ce fait, et là, il a pas de leur chance, mais plutôt il faudra donc donner aux héritiers, mais en réalité, c'est pas qu'il faudra donner aux héritiers le supplément. Même tout ce qu'ils ont saisi après la mort du père, ça ne marche pas parce que dès que le père décède, les héritiers rentrent directement en possession des biens du père, quel que soit leur, le lieu où ils se trouvent, qu'ils soient dans la propriété ou qu'ils soient à l'extérieur, ça appartient directement aux enfants, on ne peut plus leur retirer ça même le capital, mais pas que le supplément. D'accord Et c'est pour ça, et pourquoi, pourquoi la force des yoshim, des héritiers, elle est tellement forte Parce que chez Koulam joie, parce que tous doivent venir se faire payer leur créance en jurant auparavant. Tandis que Venayoshim joie, alors que les héritiers n'ont jamais besoin de jurer, soit je m'explique un petit peu mieux, lorsque les héritiers héritent de leur père, ça leur appartient, ils n'ont pas besoin de jurer, c'est bien évidemment, Par contre, lorsque la femme veut venir se faire payer ktuba. Lorsque le créancier veut, faire, veut se faire payer sa dette, eux ils doivent jurer que même s'il a écrit que ton père il me doit et que euh, si j'ai un jetard dans les mains c'est qu'il ne m'a pas encore payé, et bien malgré tout on va me demander de jurer, jure réellement qu'il ne t'a pas payé, qu'il ne t'a pas laissé un gage dans les mains, et, et dans ce cas-là, puisque donc, ça a fait bien en fait qu'en fait ça prouve bien que celui qui détient naturellement les biens du père ce sont les héritiers, et de ce fait on les laisse aux héritiers, et ils n'ont pas d'obligation de payer ses dettes et du Père, et voilà, d'accord C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Aslah.